Donc, comment ça aujourd'hui Moi ça va très bien C'est pour vous dire que là j'ai Une montre tout qu'on montres connectées Elles sont tous les deux euh, Comme ça Regardez elles sont tous les deux différentes Là il y a un tout petit peu de Peinture mais ça peut se tirer Voilà je l'ai fait gagner Je l'ai fait gagner Alors euh, écoutez bien il faut que vous trouviez mon youtubeur préféré que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est qui Mon youtubeur préféré. Si vous trouvez, c'est qui mon youtubeur préféré. Je vous fais gagner une de ces deux, deux montres. Et entre temps bah, je voudrais savoir comment ça se passe. Euh, si vous avez fait une bonne rentrée. Euh, voilà. Si vous avez fait une bonne rentrée à l'école. Au collège. Voilà, c'est pour ça. Après, est-ce que vous pensez que vous arriverez à trouver le youtubeur préféré que j'ai et que j'en souvent. Voilà. Après, voilà. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je pense que je mettrai des vidéos plus euh, jeux, gaming, tout ça en place. J'en ai déjà fait. Mais dites-moi les potos sous les commentaires ce que, je, ce que vous voulez que je fasse comme jeu, euh, comme comme jeu ouais, sur YouTube pour que vous puissiez être plus abonné à ma chaîne. Je serais content de savoir de quoi vous préférez que je vous mette mon jeu, en lieu de faire des jeux que vous aimez pas trop et que vous regardez pas trop. Dites moi ce que vous préférez, est-ce que Among Us, le jeu Among Us, vous préférez ce jeu Autrement, j'ai qu'à jouer Among Us Vous jouez je fais jeu là. Euh... Voilà. Je vais installer Among Us sur mon PC. Je vous ferai, je vous ferai filmer ça. Et après, voilà. Bah, on va essayer ça comme ça. Je vous ferai une vidéo dès que je l'aurai installé Je vous laisse les photos avec cette vidéo. Dites-moi sous les commentaires. Dites-moi sous les commentaires. Si vous voulez comme jeu. Voilà. Ne me dites pas d'aller chez les petits youtubeurs tout ça même si j'ai pas beaucoup de youtubeurs de, euh, de youtubeurs n'importe quoi si j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que ça je suis au courant je suis déjà abonné à la chaîne de celui-là qui aide les petits youtubeurs voilà on va donné donner ça comme conseil les potos je l'ai pris je me suis abonné à sa chaîne et maintenant bah j'attends bah, d'avoir plus de conseils pour euh, percer sur YouTube. Voilà, je vous laisse là. Donc, de pas de liker, de vous abonner. À plus. Vous êtes les meilleurs. Bye.